Salut, c'est Ross j'espère que vous avez la forme. Moi ça va, aujourd'hui je suis au port de ce C'est lundi de Pâques, donc je me repose tranquille. Là je viens à peine d'arriver avec ma CB650R, toujours pareil. <rire> donc euh, voilà, je voulais faire une vidéo pour revenir sur un fait d'actualité que je pense que peu de personnes savent, et c'est grâce à Monsieur Philippot que ça commence à se savoir, et on le remercie. Euh, une personne toujours dévouée à la cause, euh, qui a toujours manifesté, je veux dire, euh, c'est vraiment une personne très intéressante. Euh, c'est le fait de, du cas Mélenchon. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi les jeunes, même les non-jeunes, même des classes ouvrières et tout, hein, qui votent pour lui et qui sont sincères, qui sont sincères eux, et qui ont cru que ce type l'était tout autant. Or, non, et je vais vous le dire pourquoi. C'est une pourriture de collabos. Euh, pro-Macron qui est, qui est en vérité un bobo qui euh, regarde qui fait passer ses intérêts avant celle de la nation alors, il faut savoir une chose c'est que M. Mélenchon a eu des problèmes avec la justice euh, je ne sais plus en quelle année, ça date d'un an ou deux en arrière de toute façon, tout le monde se souvient c'est quand il a été euh, il a été perquisitionné euh, directement chez lui à Paris bon. on se rappelle tous de la scène, il gueulait il disait, moi, l'autorité c'est moi, il joue au malin et tout ça, bla bla. bla, bla. Bon. Le fait est que, est que ces problèmes de justice, ça a été orchestré ça, par Macron. C'est pas tombé au hasard comme ça, ça a été orchestré. Parce que Macron est un mafieux, et c'est un système mafieux qu'il fait. Euh, la mafia, ce qu'elle fait, c'est que quand elle a envie de se débarrasser de quelqu'un, ils le font même en, en Russie, c'est que soit ils vous inventent une, une affaire euh, liée au sexe, par exemple, de, de, de viol ou n'importe quoi, soit c'est une, euh, une affaire judiciaire, une affaire d'argent. De, de, de, mais dans les deux cas, c'est monté de toute, de toute pièce et c'est fait pour, euh, pour vous faire plonger. Et euh, Mélenchon a eu donc cette affaire et il sait que là, il est sur la corde raide, le mec. Donc, il faut savoir une chose, c'est que des proches de Mélenchon ont donné, la, ont donné la mèche, ont vendu l'info parce qu'eux aussi, ils ont été dégoûtés de la chose. C'est que le soir même, le soir même, le soir même de la, de la, du premier tour, quand il a perdu face à Macron, il a passé un coup de téléphone à Macron. Ils ont eu un échange pendant à peu près une heure et euh, ils ont dû se mettre d'accord. Il a dû lui dire, écoute, euh, si tu ne veux pas avoir de problème avec la justice, le, quand tu vas faire ton petit, euh, ton petit débrief, débrief de, de, de premier tour que tu as perdu, tu vas dire qu'il ne faut pas voter Marine Le Pen et tu vas bien le répéter. Sinon, je peux te dire moi que tu vas terminer comme Sarkozy, euh, condamné comme ça, ou Fillon et compagnie. Et lui, comme c'est une pourriture, c'est un collabo, il fait passer ses intérêts avant celle de la France, donc il a dit Amen. Donc en vérité, il fait semblant, il fait le mec, le, le rebelle, il fait le type, euh, comme ça s'appelle, qui est. Euh, un, comme ça appelle, un, un type qui est euh, contre le système et tout, mais en vérité, il, il, il épouse, il embrasse complètement le système. Parce qu'il faut savoir que dans le truc de, du parti de Mélenchon, c'est divisé en deux. En vérité, il y a les bobos gauchistes qui, eux, sont pétés de thunes, et ils ne veulent pas qu'on qu leur prenne leur, leur argent. C'est des malins. Et ils font, en gros, ils se, jouent un, ils se jouent un rôle, ils font semblant. Et après, il y a les, les gens, les, les pauvres, hein, les, les gens comme moi, hein, les gens euh, de, la classe, de la classe moyenne, qui, eux, sont sincères, ils votent pour lui parce qu'ils croient que c'est quelqu'un d'honnête et d'intègre. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'à un moment, à Marseille, Mélenchon avait fait un meeting... Il avait traité Macron de tous les noms, c'était un dictateur, machin. Et le soir même, parce que Macron était à Marseille lui aussi, ils se sont retrouvés dans un repas et c'est un proche hein, de Mélenchon qui l'a avoué il a dit que quand il s'est retrouvé face à lui il y a, a plein de journalistes amusés ils ont dit bah voilà vous l'avez en face maintenant Macron bah allez-y traitez le maintenant et il paraît qu'il s'est chié dessus complètement il a dit mais non non ben non, j'ai beaucoup de respect pour monsieur Macron et, et Macron malin il fait mais oui moi aussi non non non je ne pensais pas ce que je disais c'était juste comme ça tu vois en vérité c'est une pourriture ce type c'est une pourriture donc moi j'en appelle maintenant aux électeurs de Mélenchon je sais que vous vous êtes sincère je ne vous pointe pas du doigt. Vous avez voté parce que vous êtes au pied du mur, vous êtes dans la merde et vous avez cru que cette type pouvait, pouvait inverser la chose. Or, non, pas du tout. Et c'était une pourriture, en vérité. C'est une personne qui fait semblant. Alors moi, je vous en appelle à vous, à votre bon sens. Maintenant, vous n'avez pas 50 000 choix. Vous en avez trois. Mais <rire> un des trois, là, ça, va, ça équivaut au premier. Je, je m'explique. Le premier, c'est voter Macron. Mais voter Macron, vous savez très bien où ça va vous amener. Vous savez très bien qu'il va vous couper vos aides. Les APL, elles vont diminuer encore plus. Euh, ceux qui sont au RSA, ils vont devoir bosser pour pouvoir les avoir, alors que c'est un droit. Euh, ça, C'est un droit, c'est carrément empêcher une personne de terminer à la rue, hein. ni plus ni moins. Hein. J'étais comme dans des sociétés de pourriture de capitalisme, enfin voilà. Euh, autre chose, vous allez, vous allez avoir l'obligation vaccinale pour vos enfants, l'obligation vaccinale pour les, les infirmières et compagnie. Et, euh, et j'en passe c'est des meilleurs, je veux dire, le type il est en roue libre totale. Il, il va nous pendre, au c'est une dictature, il va taper encore sur les gilets jaunes, ça va être de la violence, de l'extrémisme, ça va, ça va pousser la, la, la société à la guerre civile, ni plus ni moins. Il va y avoir même des, carrément des actes de sabotage, où les gens vont être morts du mur, qui vont tomber dans la clandestinité, avoir peur, faire... avoir peur de se faire taper. Ils vont, ils vont faire des actes de sabotage et compagnie. Hein. croyez pas qu'ils vont rester le cul sur la chaise à se laisser crever comme ça. Hein. Et, euh, et ça va aller de pire en pire, de pire en pire. Il va être de plus en plus pour les riches et de plus en plus pour le patronat. Et vous le savez très bien. Je ne vous invente rien, je vous apprends rien. Ça fait cinq ans que ça dure. Donc ça, il y a premier truc. Mon second truc, c'est de voter pour Marine Le Pen. Je sais que vous avez des avis divergents. Je sais que vous ne l'aimez pas. Mais vous pouvez très bien la voter simplement pour faire dégager Macron. Et ensuite, la bloquer aux législatives. Ça, c'est le vote, comme on dit, pour contrer Macron, le vote intelligent. Même moi, je n'aime pas Marine Le Pen. Hein. Je vous le dis honnêtement, euh, je suis du parti de Zemmour, mais moi, Marine Le Pen, euh, je l'aime pas du tout. Alors, vraiment, vraiment pas du tout. Hein. On sent la bourgeoise quand elle parle, je ne l'aime pas du tout, hein. c'est vraiment... Mais bon, je vais la voter uniquement pour contrer Macron, parce que j'utilise ma cervelle. Et ensuite, il y a la troisième possibilité qui vaut à la première, c'est de faire vote blanc. Alors si vous votez blanc, ça équivaut à voter Macron, parce que lui, ses électeurs, et les personnes, toutes les pourritures, les, les petites merdes qui vont voter pour lui, tous les petits, les, les petits collabos, les petites pourritures, les, petits, les, les personnes égoïstes, égocentriques qui ne pensent qu'à eux, eux vont voter Macron. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre Ils pensent qu'à leur portefeuille et à leur compte. Ils n'en ont rien à foutre. Et eux, ils vont le voter, Macron. Oh, je peux t'aider moins qu'eux, ils vont le voter. Et euh, le fait de voter, donc, de ne pas voter pour lui, de voter blanc, eh ben, vous allez qu'il avoir un vote pour Macron. Donc, euh, moi je, je vous dis une chose. Et réfléchissez bien. Ne soyez pas non plus des. des, des, des, des on dit des ânes vous pouvez voter Marine Le Pen, même si vous adhérez pas du tout. On s'en fout, c'est pas un vote pour du roi, oh, j'adhère, oh, je l'aime. Ne passez pas vie avec, votre vie avec vous. Vous, euh, dès le, c'est dimanche les votes, dès lundi, vous êtes tout seul. Vous êtes, avec, vous êtes dans votre travail et vous êtes avec votre galère et vos problèmes. Même si vous aurez voté Mélenchon ou, Kiko, ou, ou qui que ce soit. Le problème, c'est que là, ce n'est pas une question de vote pour, pour s'assimiler, pour être avec la personne. C'est un vote pour, pour bloquer, bloquer ce dictateur, ce despote. Parce que ce qu'il a fait à la France de taper sur les gens alors que la, la, les manifestations est un droit, est un droit français, un droit. C'est marqué dans la Constitution, c'est un droit. Euh, de taper sur les gens, de priver les gens de, de leurs APL, de leur enlever 5 euros sur les APL, et des gens qui, qui, qui, qui survivent grâce à ça, etc. etc. Et tout ce qu'il a fait, tout ce système mafieux, c'est une dictature. S il est au même niveau que Poutine. Il est au même niveau que Poutine. Il est ni plus ni moins que lui. Ni pire ni moins bien. Comme on, ni, ni plus, comment dire hein. Il est vraiment. Euh, ni mieux, comme on dit, hein. Il est vraiment. C'est exactement pareil. Donc, soyez intelligents. Moi, je m'appelle vraiment aux électeurs de Mélenchon. Soyez intelligents, réfléchissez bien, réfléchissez bien et, euh, et allez voter. Et une petite, petite phrase aussi pour ceux qui s'abstiennent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'abstiennent. Ils croient euh, bloquer Macron ou alors ils croient sans doute montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont bas les couilles. Au contraire, si, si tu t'abstiens de voter, si tu ne vas pas voter, le mec, tu ne peux pas le ravir plus que ça. Le type, il est heureux. Il y a eu, euh, je crois que c'était 27% ou 25% qui n'ont pas voté. Ça équivaut à 11 millions de personnes qui n'ont pas voté. Donc en gros, c'est 23%, c'est exactement ce qu'il a eu grosso modo là aux élections. Si tous ces gens-là avaient voté contre lui, dès le premier tour, il aurait dégagé. Dès le premier tour, il aurait dégagé. Il n'aurait pas. Ne commencez pas à jouer sur la connerie de dire « c'est truqué, c'est pas vrai, c'est des fausses élections. » Il n'y a rien qui est truqué. Les, les chiffres sont là. C'est que son électorat, lui, il a voté. Et vous, vous êtes là, restez comme des cons à ne pas voter, à regarder la chose vous arriver. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de chez les jeunes et tout, touchent les APL, touchent le RSA. Donc je ne comprends pas que vous n'allez pas voter. Parce qu'au contraire, vous êtes vraiment l'électeur cible de ces choses-là. Et il va vous la mettre profond. Et vous, qu'est-ce que vous faites Soit vous votez euh, blanc, ou alors s'appelle vous, vous vous abstenez, vous n'y allez même pas ou des conneries comme ça. C'est de la connerie ça où vous commencez à vous poser la question, est-ce que je vais voter pour Marine Le Pen Mais tu t'en bats la race de Marine Le Pen, je te le dis moi le premier, tu t'en bats la race de Marine Le Pen, tu votes Marine Le Pen pour la faire dégager, dégager, c'est tout, c'est pas une question d'autre chose, c'est pas une question de dire euh, j'aime Marine Le Pen, je m'en bats la race de Marine Le Pen, je vous le dis honnêtement, je vous le dis haut et fort là maintenant, là en direct, je m'en bats la race de Marine Le Pen, moi je vote Marine Le Pen pour faire dégager Macron, pour faire un vote barrage, et ensuite je la bloquerai aux législatives, mais c'est pour faire dégager cette pourriture. Si vous voulez que vos enfants soient vaccinés jusqu'à 7, 8, 9 doses avec tous les effets secondaires qui vont avec, si vous voulez continuer à vivre dans une société où on tape sur les gens, on prive les gens de leurs droits, ou si vous voulez vivre dans une société où ce type il s'engraisse, il engraisse tous ses poteries chez vous, vous êtes là comme des cons à travailler pour rien, ben votez pour lui ou votez blanc. Et vous allez voir ce qui va se passer. Si déjà en 5 ans vous avez bien souffert, 5 ans de plus avec lui, vous allez comprendre votre douleur. Là, il va être en roulip total, il sait qu'il ne fera plus qu'un seul mandat, là, il va y aller au all out. Il a dit de toute façon, il a dit je ne changerai pas, je suis ce que je suis et je vais y aller de plus, de, de, de, encore plus fort, il a dit. Donc voilà, maintenant vous êtes prévenus, vous le savez, soit vous êtes des imbéciles, soit vous êtes des gens qui réfléchissent. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie d'avoir écouté, ciao ciao.